Ça arrivera aussi aux futurs PDG de Gaz de France, EDF, la SNCF, les universités. Vos fonctionnaires, supprimez-les. Du passage de France Télécom en société anonyme en 1996 jusqu'à sa privatisation quasi totale en 2007, euh, il y a eu 70 000 personnes qui sont parties. On passe à une société anonyme euh, avec euh, un management qui s'inspire du privé très très rapidement, alors qu'à l'époque il y a 90% de fonctionnaires qui sont dans l'entreprise. En fait, euh, ça a mis environ euh, une dizaine d'années, ça s'est mis en place euh, doucement, insidieusement, mais le plan NEXT a duré euh, trois ans et là il y a eu euh, 22 000 suppressions d'emplois. Et c'est là où il y a eu toutes les restructurations. Et c'est là où j'ai été obligée de, de bouger euh, géographiquement. Quoi. C'est Thierry Breton qui est le PDG et dans ses valises il a Lombard, Venise, y compris Barbero, enfin ceux qui feront le sale boulot dans les années 2006, 2008, 2010. Euh, mais Thierry Breton, c'est clair, il met en place déjà un plan d'économie de, de, drastique et un plan de, de, pour dégager du cash flow. C'est vraiment bon, bon, là je parle, <rire> c'est le langage de, de l'entreprise à l'époque, du cash flow pour les actionnaires euh, et pas pour les salariés. C'est-à-dire que là, les salariés, ils sont à la, à la diète, mais tout est, toute l'entreprise est dirigée vers les actionnaires. Et c'est cette mécanique-là qui s'enclenche et qui est très violente. Thierry Breton, pour des raisons politiques, va devenir ministre de l'industrie et c'est Lombard qui va prendre sa succession. Et c'est là que le plan Next et le plan Act, enfin deux versions d'un même plan d'ailleurs de suppression massive d'emplois, va, va déchaîner une, une, un, plan, un plan national de suppression d'emplois qui va conduire à une spirale de suicide. Que ce soit un vieux, un jeune, un technicien, un commercial, je sais pas, on s'en fout. C'est 22 000 personnes. Et donc là, c'est simple, c'est du haut en bas de la hiérarchie. On dit, bah, sur telle direction, vous devez virer euh, tant de personnes pour la fin de l'année. On nous a supprimé euh, 12 emplois l'année dernière sur 65. En 10 ans, ils ont supprimé 600 emplois. Ils ont fermé euh, 7 ou 8 services. Et voilà, donc euh, on essaye de survivre, mais c'est difficile. Hein. Choisissait pas à l'époque, c'était les, les grandes heures euh, des réorganisations forcées de France Télécom. Donc nos services étaient supprimés. En général, transférés dans une autre ville, où on ne pouvait pas se rendre. Le mien était transféré à Paris. Donc ils savaient très bien que je ne pouvais pas suivre. Et donc après, on avait donc soit le choix d'aller sur un centre d'appel de façon. Euh, spontané soit euh, eh ben, de se faire muter d'office, donc moi c'est ce qui m'est arrivé, j'ai résisté, jusqu'à pendant huit mois j'étais dans un placard, je n'avais pas de travail, et à la fin ils m'ont mis, donc, comme je suis fonctionnaire, muté dans l'intérêt du service, dans un centre d'appel où je n'avais jamais travaillé avant. C'est euh, quasiment la moitié de l'effectif qui, euh, qui a été réduit de l'entreprise en dix ans, donc c'est des changements monumentaux euh, au niveau de chaque service, chaque organisation, euh. Chaque, chaque site régionaux. Et dans ce contexte-là, tout un, tout un système de faire en sorte que les gens partent en retraite, euh, les inciter à partir en retraite, puis de manière de plus en plus brutale, euh, de dire « mais euh, est-ce que vous n'avez pas envie de quitter l'entreprise Ça serait bien de penser à faire autre chose, etc. » Et tout un système qui se met en place d'incitation au départ, de harcèlement, de nouveaux types de management qui entrent par objectif pour mettre la pression sur les gens les faire craquer. Et, et tout ce système-là combiné, et puis de, surtout de négation de l'histoire des salariés dans l'entreprise et puis de toute l'histoire de, de cette entreprise publique et qui a, qui a provoqué des, des souffrances éthiques, des souffrances au travail. Les gens n'avaient plus, plus d'estime d'eux-mêmes et qui, pour, donc dans certains cas, a, a mené jusqu'au jusqu suicide. Mais avant d'arriver au suicide, c'était des, des dépressions, c'est des gens qui n'arrivent qui plus à dormir, qui ont mal au dos, qui ont la boule au ventre quand ils vont travailler. Et ça, c'était le fruit de tout un système de, de management. Ouais. C'était un laboratoire, en quelque sorte, d'analyse. France Télécom était le premier à dire, voilà, nous allons changer de manière de travailler, d'objectifs, de valeurs. Vous serez formés, entraînés, coachés, évalués, harcelés même, diront les mauvaises langues. Les plus faibles resteront sur le bord de la route. Au milieu des années 90, j'avais été à un séminaire de France Télécom, invité pour faire une petite conférence de sociologie à des, à des cadres de France Télécom. Et puis, à la fin, il y a un responsable qui est venu et qui m'a dit euh, « Vous savez, madame, quel est mon vrai boulot ?» Moi, je lui ai dit bah « Ben non, je ne veux pas savoir. » Il m'a dit « Je suis là pour produire de l'amnésie parce que France Télécom va se transformer et moi, mon boulot, c'est de vider les esprits des valeurs de services publics, etc. parce que nous allons amorcer un virage qui va nous transformer et nous voulons que nos agents soient réceptifs à des nouvelles manières de travailler, des nouvelles valeurs. » donc moi je suis là pour créer de l'amnésie. C'était dans le milieu des années 90. Et moi je lui ai dit, mais comment est-ce qu'on peut créer de l'amnésie je, je vois bien votre objectif, mais comment est-ce qu'on fait Et il m'a répondu, c'est très simple, il faut secouer le cocotier, bousculer les gens, changer, bouger, bouger, bouger, pour que les gens ne s'installent pas dans des certitudes, des réseaux de complaisance, des routines, des habitudes, mais soient un petit peu mis à nu pour intégrer des nouvelles valeurs, des nouvelles manières de travailler, de nouveaux objectifs. Et c'était exactement une vision anticipée de ce qui allait arriver. Depuis le temps que vous êtes ici, vous bougez un peu, vous vous êtes fonctionnalisé ici. Dans la période qui a précédé, cette période où on a vidé le service, en fait on nous a fait faire plusieurs activités. Euh... On changeait régulièrement d'activité en nous disant, ben voilà, s'il faut faire cette activité, pour, euh, on va vous maintenir sur site si vous faites cette nouvelle activité, avec des formations légères, euh, voilà. Et en fait, on a perdu petit à petit euh, le, le plaisir de travailler. Voilà. Et, et au final, on a été euh, quand même muté, nous a obligés à une mobilité géographique. Je suis arrivé, il n'y avait plus que ma chaise et un téléphone et tout avait disparu parce que le site allait fermer et moi je suis arrivé, on était, bon, on était trois collègues et il n'y avait plus rien. Il y avait plus rien. Donc quand on voit ça, ça provoque vraiment un malaise très très profond. Il y a vraiment dix ans de marche forcée, de, de, de, de regroupement, d'unité, de, de, de changement de métier, c'est-à-dire que ça attaquait attaqué sur tous les plans, c'est-à-dire à la fois le côté spatial, cest où les gens allaient travailler, etc. Et à la fois, en termes de métier, c'est-à-dire où les gens perdaient leur métier. Il n'y a pas eu de discussion avec les salariés sur l'évolution du travail, l'évolution des technologies, comment on s'adapte, etc. Ça a été des mesures brutales et des mutations qui étaient faites en sorte plus pour dégoûter les gens de, de rester, plutôt que dans un vrai effort de les accompagner, les former vers de, des nouveaux métiers qui, qui émergeaient à ce moment-là. Vous avez des gens qui, qui changent de métier en 5 ou 6 fois, en 2 3 ans. Et de métier, voire de bureau, et de ville. Ce qui va changer fondamentalement et ce qui va précipiter les choses et qui vont faire qu'effectivement ils vont faire un, un système beaucoup plus pervers encore, c'est euh, la bulle internet. C'est-à-dire que Orange est sur un marché mondial. C'est la marche forcée vers la, le fait d'acquérir des opérateurs pour devenir un, un opérateur international. C'est le seul moyen de résister aux américains, de résister à euh, Bon, les Chinois n'existaient pas encore, mais en tout cas, c'est ça qui met en avant. Et Orange va faire une succession d'achats complètement euh, foireux. Ils vont se retrouver à la tête d'une dette de 70 milliards dans les années 2000, après les années 2000. À ce moment-là, donc en 2007-2008, les cost killers, les tueurs de coups qui arrivent pour, pour dire voilà, il faut, il faut rééquilibrer les comptes, donc on va mettre la pression sur les salariés pour, pour se débarrasser de toute une partie de la masse salariale. Et, et, et c'est de ça dont ils ont été victimes. C'était vraiment la dure loi de l'Ouest. C'est en gros, euh, maintenant, est, on est dans le monde du privé. Et c'est comme ça et c'est pas autrement. Et puis on a la concurrence, vous comprenez. Et puis il y a l'Europe, etc. Et donc, une, enfin, une violence, en tout cas, un raidissement de la direction qu'on n'avait pas connu jusqu'à présent. Et donc, euh, des luttes qui. Euh, qui euh, ben, se fracasse un petit peu contre un, un mur qui, euh, qui refuse toute discussion. Les résistances syndicales sont, euh, sont locales, mais le rouleau compresseur France Télécom est, était extrêmement puissant. À Sud, on avait un message qui était largement euh, diffusé vers la direction en disant qu'on ne peut pas aller aussi loin et aussi vite, enfin, si vite c'était peut-être même pas la bonne idée, aussi loin, sans faire de dégâts. Et en face, on avait des gens qui étaient peut-être de bonne foi en disant « mais on ne met personne à la porte ». Et donc si on met personne à la porte, c'est pas violent. En haut, il fixe des objectifs généraux, mais en bas, pour faire partir une deux personnes, il faut, il faut utiliser des mécaniques très perverses. Ça veut dire que tous les matins, vous leur dites, mais attendez, alors, je vous ai dit qu'il fallait que vous vous cassiez... Qu'est-ce que vous avez fait pour rechercher du travail Il y a une bourse à l'emploi là sur internet, allez-y, connectez-vous. Tiens, j'ai vu un boulot pour toi, etc., etc. Tiens, il y a un boulot de, de charcutier qui arrive. Mais je ne blague pas, on en est arrivé là. C'est un plan social invisible. Parce que effectivement, des fonctionnaires, vous ne pouvez pas les licencier. Par contre, ils ont le, le devoir d'obéissance. Donc Vous pouvez les muter euh, d'un site vers un autre. Il fallait à tout prix les faire partir euh, par tous les moyens nécessaires. C'est ça qui a été mis en place. Et effectivement, c'est le grand paradoxe où... On avait l'impression d'un statut protégé a priori, et en fait la politique de, de la direction d'entreprise vis-à-vis de ces gens-là s'est transformée en piège pour eux. Lorsqu'on euh, ne peut pas jouer sur le chantage, euh, à la précarité, au licenciement, etc., etc. comment est-ce qu'on fait pour obliger les gens à renoncer à certaines valeurs professionnelles, éthiques, morales, de services publics qu'ils ont pour endosser d'autres valeurs qui leur sont étrangères Comment est-ce qu'on fait Faites-les voyager d'un service à l'autre, cassez les métiers, disloquez les services, rendez-les mobiles Ils ne doivent pouvoir se raccrocher à rien à rien Si les agents sont trop sûrs de leur environnement, sont au sein de collectifs qui se sentent légitimes parce que capables professionnellement, ils vont faire de la résistance au changement. Et l'idée, stratégiquement, c'est briser par anticipation toute résistance au changement. Il ne faut pas que les gens puissent résister. Et pour qu'ils ne puissent pas résister, il faut les délégitimer dans leur professionnalité. Il ne faut pas qu'ils se sentent sûrs d'eux-mêmes. Et donc, il y a eu une attaque de la professionnalité, il y a eu une attaque des repères sur lesquels était se fondait cette professionnalité, par le changement permanent. Quand tout bouge tout le temps, bien, tout vacille, tout votre environnement, vous, avez, vous perdez la maîtrise. Intellectuelle, cognitive, professionnelle de votre travail. Vous n'avez plus les mêmes interlocuteurs, ni les mêmes collègues, ni les mêmes clients, ni les mêmes logiciels, ni les mêmes responsables. Tout bouge tout le temps. Et donc, à ce moment-là, vous vous sentez perdu. Ceux qui ils sont là depuis 10 ans et qui n'ont pas eu de promotion, qui n'ont pas changé de travail, ils sont au bout, quoi. Au bout. Et puis, euh, voilà, je vous dis, les anciens comme moi, on n'a pas choisi de venir là. C'est qu'une régression dans notre parcours professionnel, c'est dur. On ne voit pas d'issue parce qu'on est un peu coincé. Il hein. n'y a pas d'autre boulot dans la région où on habite. Donc, euh, puis même s'il y en a un, euh, il va y avoir 20 candidats. Et ce n'est pas, pas souvent les gens des centres d'appel qui sont pris parce que, justement, on a perdu un petit peu la confiance en soi. De nous faire changer sans avoir de formation, à un moment, ça veut dire que votre travail, ce n'est pas grand-chose et vous valez pas grand-chose. Au cœur de cette politique de changement, il y a cette idée de transformer des professionnels en apprentis permanents. Ils ont tout à apprendre. Et ce n'est pas dans ces situations-là qu'on va vouloir opposer quoi que ce soit, imposer quoi que ce soit, mais pris par le flot de cette tourmente, on a plutôt tendance à vouloir se protéger et à être plutôt docile. Parce que, une fine, c'est ça que chercher à obtenir toutes ces stratégies managériales, c'est une docilité des salariés, des agents en l'occurrence, pour qu'ils acceptent la nouvelle donne au travail. Il n'y a plus de vie de famille, ils sont fatigués, beaucoup d'arrivés à la lit, des gens qui prennent des médicaments, qui, euh, qui font des pétages de plomb, qui, euh, qui vont dans les hôpitaux psychiatriques, on en a accompagné quelques-uns, hein, et euh, c'est régulier, quoi. il n'y a pas une semaine où on n'a pas un à deux cas euh, par, par semaine. On pense sans pouvoir le prouver que la, la, la boîte, la direction, a, a poussé finalement les gens à la longue maladie pour s'en débarrasser. Il n'y a pas de sas de décompression où on puisse discuter avec les collègues pour dire Oh là là, il m'est arrivé tel truc, et toi, qu'est-ce que tu en penses Comment t'aurais fait avant de s'en aller Du coup, on emmène tout ça dans sa voiture. Certains même ont des problèmes de perte de, de conscience pendant qu'ils conduisent. Hein. Et ça a été plusieurs fois relevé, ils arrivent à la maison pour ne pas engueuler leur conjoint parce qu'ils sont tellement stressés, ils prennent du Lexomil. Enfin, quelqu'un qui prendrait trop de pause, quelqu'un qui ne prendrait pas assez d'appels dans la journée ou dans la minute, c est, c est, voilà, il va être recadré, mais toujours pareil, pas de façon euh, euh, voilà, discrète ou voilà, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, plus sur un ton d'accusation devant tout le monde pour lui faire honte. C'est quand même de la souffrance parce que ce que tu mets de toi contrarie ce qu'on attend de toi. Il y a un amour du travail bien fait, il y a, il y a, il y a du sens. Quoi. Et quand ce sens, on nous le fait sauter, on nous le détruit, bah oui, ça va nous chercher, ça, va nous, ça nous atteint très très loin dans, dans, dans notre personne. Oui. Ce qu'ils ont réussi à faire, c'est à mettre en obsolescence les compétences, les savoirs, l'expérience individuelle et collective des agents de l'époque. Tu ne fais pas cette intervention. N'oublie pas qu'on n'est plus service public. On est une boîte privée, désormais. On n'est peut-être plus un service public. Mais moi, je suis toujours fonctionnaire! C'est une fierté pour nous de bien servir les clients. Enfin, je veux dire, un salarié, ne vient pas au boulot pour, pour mal faire son travail, maltraiter ses clients, ça n'existe pas. Il vient parce que, voilà, il, il doit remplir un objectif. Par contre, son objectif, quel est-il Est-ce que c'est de satisfaire les clients ou c'est de faire plaisir au chef et, et de lui faire 1000 euros de, de prime de vente par mois Un abonné voit un technicien de France Télécom tous les 17 ans. D'un point de vue commercial, c'est pas possible. Il faut qu'il le voit le plus souvent. Je veux dire, ça a été quelque chose d'inacceptable. De, de, de, C'est rentré dans les têtes des gens qu'il faut respecter ces chiffres-là, qui nous sont imposés, qui n'ont jamais été débattus avec personne. Et, et on essaye de se plier à ça pour ne pas se faire remarquer, ne pas se, pas se prendre des réprimandes. On, ouais, vraiment, on redevient des enfants, de maternelle. On avait le droit de dire « bonjour et bienvenue chez Orange » ou « bonjour, bienvenue chez Orange ». On pouvait supprimer le « et » si on voulait. Voilà, c'était tout ce qu'on avait comme arts du Tu n'es plus un adulte, tu es vraiment un enfant qui doit faire ce que, ce que le maître te dit. Et, où, là, c'est la douche froide. Quoi. Moi, je viens du milieu technique. On était super autonome, on était vraiment relativement respectés et, et considérés. Et là, on rentre dans, dans l'ancien manuel que les dames du téléphone ont connu quand c'était les débuts et on replonge dans voilà, dans les dédales de l'anonymat, de l'infantilisation et, et surtout de la surveillance complètement folle. Quoi. Il y a un mécanisme qui fait que les gens qui se sont suicidés, c'était des gens de 50 ans, techniciens, qu'on avait virés de leur boulot, en général, les techniciens aiment bien leur boulot, enfin les gens de France Télécom quand même bien leur boulot, on les déracine, on les change de lieu de travail aussi, on les met sur des plateaux de réponse au téléphone, et ces gens-là s'estiment euh, déconsidérés, euh, niés dans leur histoire, et euh, bah, au final, donc, ils, ils passent à la carte. Alors, tous ne passent pas à l'acte, évidemment, mais tous sont profondément marqués par le fait qu'on les a niés en tant qu'histoire individuelle pour les pousser dehors. Ils ont tout sous les yeux. C'est à croire qu'il refuse de voir. Il y a eu un, un préventeur de France Télécom qui s'est immolé par le feu. Il écrivait « Je ne comprends pas que la violence que subissent tous ces, tous ces agents, il la retourne contre eux et il ne la retourne pas contre eux, leur hiérarchie. » Et lui-même, quelque temps après, s'immole par le feu. C'était à Bordeaux, je crois, euh, à 7h du matin, euh, sur le, un parking d'un établissement de France Télécom. Peut-être il y avait des cas auparavant où il y avait des suicides de cette ampleur-là, mais ce qui était très frappant chez France Télécom, c'est la capacité syndicale à prendre en charge cette situation et à essayer de réagir en mettant en place des instances de réflexion, d'analyse et d'action, notamment à travers l'Observatoire du stress et des mobilités forcées, ce qui était quand même quelque chose de totalement nouveau et qui, moi, m'a frappé par son intelligence. Ça faisait un petit moment qu'on sentait des symptômes de souffrance au travail, on va dire, avant euh, que n'éclate véritablement la médiatisation des, des, des suicides à France Télécom. Il y a eu l'affaire de Renault aussi, les suicides chez Renault. Et en fait, les suicides dont on entendait parler déjà à l'époque, pour nous faisaient sens par rapport à ces méthodes qui étaient vraiment des méthodes violentes, des méthodes de néo-management vraiment violente. Ce n'est pas quelques gens qu'on euh, qu qu voit battre de l'aile, etc., et qui disparaissent, mais c'est un plan massif. Et nous, on se dit que ce qui nous manque, on est devant une, un rouleau compresseur, ce qui nous manque sans doute, c'est euh, l'opinion publique. Parce que nous, de l'intérieur, tout seul, on aura y compris du mal à convaincre le personnel qu'il a raison de se révolter en groupe. Parce qu'il y avait un abattement terrible à, à l'époque. Donc on se dit, il faut qu'on ait un, un constat de, du mal-être qui est dans l'entreprise et puis il faut surtout qu'on soit capable de l'expliquer. alors L'Observatoire du stress a été créé au printemps 2007 à l'initiative des fédérations Sud et CGC. On s'est dit il faut qu'on fasse une structure avec un conseil scientifique qui soit capable de créer des questionnaires, de les analyser, de nous fouiller des billes sur est-ce qu'il y a une alternative possible, de faire pression sur la direction, l'interpeller, et puis surtout aussi d'interpeller les médias. Le but de l'Observatoire, c'était euh, d'une part de faire le lien entre les nouvelles formes d'organisation du travail et la souffrance au travail, d'essayer de médiatiser cette question-là en montrant les liens en fait, entre le travail et le fait que les, que les symptômes de pathologies diverses, euh, sans parler des suicides, de dépressions, etc. avaient un lien avec ces nouvelles formes d'organisation du travail. C'est important que les gens aussi peuvent sentir confusément qu'ils vont mal, mais s'ils si en ont une explication plus scientifique et plus, avec plus de recul, ça peut les faire passer de la soumission à, à l'envie quand même de, de changer les choses. À partir du moment où, au sein des services, euh, il y a un suicide et que ça fait parler les gens, que les gens en parlent entre eux, se disent euh, « t'as vu ce qui s'est passé », etc. Le lien avec le travail est automatiquement fait. Assez rapidement, on a mis en place un premier questionnaire sur Internet. Oui. Les questions portaient tout à la fois sur les contraintes psychologiques, la latitude décisionnelle dans le travail et le soutien social. L'idée, c'est de diffuser ce questionnaire à tous les CHSCT. Même si c'est imparfait, parce que des gens ont des stratégies individuelles ou collectives de défense qui permettent de, de contourner ça, euh, bah ça permet d'engager le débat politique. Quand on a de fortes contraintes psychologiques avec très peu de latitude décisionnelle et très peu de soutien social, là, il y a une explosion des pathologies psycho-anxiodépressives, mais aussi des pathologies car euh, cardiovasculaires et des TMS. Donc, on s'est servi notamment de ce questionnaire, et ce questionnaire a montré qu'il y avait une, une réelle souffrance au travail. On arrive à sortir quand même quelque chose de significatif puisque 25% des gens sondés sur 3000 étaient dans un stress sévère. C'était était vraiment dans un niveau de stress qui était préoccupant. Quoi. La première force de frappe de l'observatoire, c'était son site. Et c'est comme ça aussi que les médias se sont intéressés à l'observatoire du stress. Donc là, ils nous ont téléphoné à propos des suicides pour nous dire euh, euh, combien il y en a-t-il, etc. Bon, et il fallait le faire parce que ça a permis de mettre sur la place publique la question de la santé au travail. Euh, en lien avec le travail. Ça nous a quand même donné un premier point d'appui pour euh, euh, pouvoir commencer à avoir un, un, un regard attentif de la presse. Document, que s'est-il passé à France Télécom Depuis deux ans, une vague de suicides frappe cette entreprise. Témoignages et révélations sur une mutation à marche forcée de l'un des fleurons de l'industrie française le fait de réussir des assises nationales avec des élus CHSCT qui viennent assez massivement à Paris pour avoir des formations, participer à des débats, etc. Tout ça fait que la mayonnaise commence à prendre, que l'Observatoire est connu au niveau médiatique, au niveau du personnel, et puis est pertinent, en tout cas dans ce qu'il raconte. Et l'entreprise se trouve de plus en plus sur la sellette. La presse, à un moment donné, en 2008 en tout cas, boum, ça explose là, parce qu'il y a... Peut-être le suicide de trop. On commence ce journal par l'état de choc des salariés de France Télécom. Un salarié de 51 ans a mis fin à ses jours le 14 juillet dernier à Marseille. Dans une lettre, il a dénoncé des conditions de travail difficiles. Le suicide de Michel, c'était le 18e suicide depuis février. Donc on était depuis février 2008. Il y a une sorte d'évidence, c'est lié au travail et moi aussi je suis menacé les mêmes conditions, etc. Si ça lui arrive à lui, pourquoi pas moi, etc. C'est-à-dire qu'il y a ce sentiment-là et qui est en même temps complètement avec un espèce de couvercle de déni où les gens ne euh, sont pas capables forcément de, de verbaliser ça. Je pense qu'au bout d'une semaine, on était en capacité d'affronter la question de, des médias. Je pense qu'on n'était pas vraiment capable de le faire dans les huit premiers jours. On a publié, à ce moment-là, on a publié la lettre. Enfin, on a publié la lettre, on l'a route retaper pour la publier, c'est enfin, un détail, mais on n'était pas capable de... de fournir la lettre manuscrite, par exemple. Okay. On trouvait que c'était trop lourd trop pour nous. Mmh. quand même sous une avalanche de, de, de médias. On a eu toutes les télévisions euh, françaises, on a eu des télévisions, euh, je sais pas, télévisions allemandes, de suisses. La presse prend ce cas-là et dit, euh, voilà, il se passe quelque chose à France Télécom, etc. Et après ce suicide, en fait... Il y a quand même une série de suicides très resserrés qui affole un petit peu tout le monde. Le 24e salarié de France Télécom à avoir mis fin à ses jours en 18 mois. Ils ont fait un travail absolument extraordinaire. extraordinaire. Ils se sont euh, non seulement mobilisés beaucoup sur la, la question de l'analyse, des enquêtes scientifiques, etc. Mais aussi, après, de le faire savoir, euh, de le porter dans les médias, de le défendre, de mobiliser, d'organiser des réunions, de, de convoquer des gens. Ils ont fait un travail absolument remarquable, exemplaire. Moi, je pense que dans d'autres entreprises, ils devraient s'inspirer de, de ce travail qui a été réalisé au sein de l'Observatoire. Et ça a fait sortir la question France Télécom, ça effectivement, comme un enjeu de société. Enfin, en tout cas, un enjeu dans le monde du travail. Comment est-ce qu'il peut se passer des choses pareilles dans une entreprise publique qui était connue justement pour sa capacité d'innovation, qui était connue dans le monde entier et qui devenait un lieu, sur le plan social et humain, absolument... Euh Effroyable. Soucieux d'éviter la contagion des suicides, le PDG utilise au passage une expression bien malheureuse. On un point d'arrêt à cette mode du suicide qui évidemment choque tout le monde. C'était de l'ordre de 25 suicides par an. Donc grosso modo, ça fait deux par mois. Quoi. Et du coup, à chaque fois, on avait le compteur qui avançait. Donc du coup, tout le monde s'est euh, commencé un peu à, à prendre conscience en fait, de, de, de l'ampleur. On a commencé à, à comptabiliser les suicides, qui était un débat, entre nous, très très très compliqué à avoir. Parce qu'on nous a accusés de mortifères, de, compté, de comptabilisation macabre, etc. etc. mais pour nous, c'était quand même un des moyens de dire à la boîte, non, non, non, nous on a les suicides, on a les noms. ils sont il y a ces suicides-là, donner des explications. Là, on a eu non seulement des noms de suicides, mais aussi des CHCCT qui sont réunis sous la pression des, des élus et qui ont dit, nous on veut une enquête sur ce cas-là. Et il y a eu des expertises. Ça a été un, un point d'appui énorme. Le travail en amont d'études et le sérieux technique et sociologique qui a été apporté a permis effectivement d'avoir du répondant. <rires> On est là aussi parce qu'on ne peut pas nous réduire au silence. Ce n'est pas parce que nous avons été couchés trois minutes qu'on va rester couché. On est là pour se battre debout. On était dans deux préoccupations assez distinctes, hein, qui étaient euh, la préoccupation médiatique de montrer, de dire vous voyez ce qui se passe, et pré une préoccupation sur le plus long terme qui consistait à, à, à analyser, à étudier, à faire un diagnostic scientifique qui montre que ces nouvelles formes d'organisation néomanagériales sont vraiment délétères pour la vitalité psychique et qu'elles peuvent conduire au suicide, mais pas uniquement au suicide. Et on s'en rend pas compte, hein, parce qu'on ne parle pas. Donc euh, on a l'impression que chacun est, est malade <rire> alors que non, c'est la collectivité qui est malade. Quoi. Et, et quand on a la chance de faire des groupes de parole, ça sort tout seul. Quoi. On entend les personnes nous, nous parler de ça, et, mais pas en mal, hein, pas en mal. Et, et, et découvre peu, et ils découvrent un peu, ils découvrent qu'en fait, il n'y a pas que. Après moi, j'ai suivi beaucoup d'autres suicides et hein, compagnie des équipes et tout. Et je pense que... On est fragilisé, quoi, quelque part. Et euh, c'est fou, euh, bon. On n'a pas, pas réglé les comptes, quoi. Le mal-être existe encore à France Télécom, à Orange, mais sur des considérations différentes qui peuvent se rapprocher de ce qui se passe à Peugeot, à, à Renault, à d'autres entreprises, etc. Ce qui change, moi, je pense, aujourd'hui, c'est qu'on a quand même la est apparue sur la scène publique la possibilité qu'on qu meure au travail, non pas pour un accident de travail où on se prend quelque chose sous la tête, mais par des questions psychologiques de, de harcèlement, de burn-out, de, de mal-être au travail qui se conclut par un suicide. Et ça, ça n'existait pas avant dans l'imaginaire des gens. En 2005, on passe euh, un système d'IRP avec des CHSCT euh, où là il y a une inspection du travail ben, qui s'est déclarée compétente à partir de ce moment-là hein. et puis on a euh, la possibilité d'aller euh, au tribunal, on a les, les droits d'alerte, ce genre de choses qui, qui existent. Donc on, on avait besoin aussi de former des gens, former des élus euh, pour qu'ils passent de l'univers euh, fonctionnaire à l'univers de droit privé et qu'ils soient capable de, par exemple, déclencher un droit d'alerte dans un CHSCT lorsqu'il y a eu un suicide, provoquer une enquête, une expertise, etc. Il a vraiment fallu que les choses deviennent particulièrement dures, et quand je dis dures, c'était les tentatives de suicide ou les, ou les suicides, pour que bah, les CHS se trouvent confrontés et essayent d'appréhender, j'allais dire, malheureusement pas en préventif, mais plutôt en curatif. Et là, il a fallu la volonté des élus pour, justement, dire stop. Et à un moment ou à un autre, chaque événement aussi dramatique que cela doit être étudié pour que justement il n'y en ait plus après. Et du curatif, on reprenait, euh, je dirais, la, la fonction première du CHSCT qui est de faire de la prévention. Alors sur les évolutions, les restructurations, euh, on avait crié euh, sous différentes formes. Alors, soit lors d'interventions en audience, soit lors des réunions en CHSCT ou en CE. L'action syndicale, elle a été quand même très forte, hein, avec la euh, création de l'observatoire, il y a eu des alertes multiples, etc. Là aussi, elle s'est échelonnée sur plusieurs années. Elle a, elle a été forte, insistante euh, de la part de plusieurs syndicats. Moi-même, sur mon établissement, euh, au CHSCT, on a demandé euh, la mise en place euh, du, du principe d'une commission d'analyse et d'enquête suite à cinq pétages de plomb, on a appliqué la technique de l'arbre des causes à ces pétages de plomb, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on s'est entretenu en moyenne trois heures et demie, c'est-à-dire entre trois heures et quatre heures euh, avec les cinq collègues, les uns après les autres, et en remontant de cause en cause, on a montré que à l'origine de ces pétages de plomb, il y avait toujours euh, des liens avec l'organisation du travail. Au sortir de ces entretiens, une fois qu'on a réalisé les, les, les arbres des causes, il y a eu trois collègues sur les cinq qui nous ont dit merci parce qu'à travers cette analyse, j'ai pu voir que je n'étais pas responsable de ma souffrance. Ça, c'est quand même important parce que l'entreprise n'a de cesse de dire qu'il y a quelque chose qui relève de, de, de la trajectoire personnelle de l'individu, de euh, du caractère personnel qui explique ou les suicides ou sa décompensation psychique. Quoi. Et euh, là, euh, en ayant fait ces entretiens, <rire> on a vraiment mis en évidence que l'organisation du travail était à la source de ces malaises. Les collègues n'arrivaient pas à s'approprier euh, la situation et n'en étaient pas arrivés en capacité de se dire bah « oui, c'est à nous d'y mettre un terme ». Et donc les élus Sud et CGT dans ce CE étaient partis d'une idée bah, qu'il fallait, sous une forme qui restait peut-être à réinventer, montrer que ce que les gens subissaient, ce n'était pas de leur faute, ce n'était pas de leur responsabilité, mais qu'ils en étaient les victimes. Et la pièce a eu cette opportunité de montrer que les, les scènes qui étaient jouées, c'était des scènes de la vie quotidienne, que l'on subissait, que l'on voyait, mais qu'on n'arrivait pas à mettre en cohésion, et, et que ce n'était pas le hasard ou l'idée de l'un ou de l'autre, mais ça, ça avait un vrai sens, et qu'il fallait absolument casser les collectifs de travail, casser le, le sentiment de travail bien fait, et qu'il fallait justement isoler les salariés les uns par rapport aux autres. Et donc, cette pièce, elle s'est construite sur une volonté syndicale, dessus des CGT, essentiellement. Et on a mis nos outils syndicaux au service des, des comédiens pour qu'ils puissent venir écouter, entendre, échanger avec les salariés. On a fait des réunions d'information mensuelles partout en Ile-de-France où on pouvait, où il y avait des collègues de, de, de Solidaire ou de la CGT qui nous y invitaient. Euh, on a utilisé le réseau de Solidaire aussi sur les gens qu'on pouvait rencontrer et du coup quand on en rencontrait un et qu'on avait une interview, enfin un entretien avec quelqu'un euh, à la fin de l'entretien, il nous donnait aussi d'autres noms de personnes à contacter. On en a vu euh, un certain nombre dans les locaux de travail, dans les locaux syndicaux en fait et puis un certain nombre à domicile parce qu'ils euh, ne voulaient pas s'afficher euh, au syndicat par exemple. Rôle du manager. J'étais là pour comprendre ce qui était en train de se jouer à France Télécom, Le la manière dont ça se jouait, quelles répercussions ça avait sur les, les salariés. Freins, les freins, les freins, les freins, lever les freins. On a vu, je ne sais pas, jusqu'à une centaine de gens, je crois. Hein. Communiquer sur les messages difficiles en préservant la relation de confiance. Hein régler de bonne conduite, lisez. Lisez on ne vient pas voir les gens pour leur demander de, de se raconter ou de raconter comment ils vont mal, justement. On leur demande de raconter qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui est pas juste. J'ai lu la pièce et j'ai eu l'impression d'y voir ce que je pouvais dire avec mes collègues quand j'intervenais devant la direction ou quand j'entendais mes collègues parler et quand je l'ai vu en vrai, en chair et en os, par les comédiens, voilà, c'est bah ce que nous on essayait de dire, eux ils le montrent, ils le montrent avec, euh, avec leur chair, avec leur euh, talent. Ça leur renvoyait très fortement cette réalité, donc c'était pas facile, et en même temps c'était très soulageant de voir comment tout ça est un système bien huilé, qui se rôde, et eux n'en sont que les, que les jouets pratiquement, enfin ils en sont que les victimes, et que ça n'a rien à voir avec eux. Et ça n'a pas été aussi simple que ça, parce que la souffrance était telle que les collègues avaient un premier réflexe de dire oh non, une fois que j'ai fermé la porte du boulot, je ne veux plus qu'on en parle Et c'est par le bouche à oreille que les gens se sont aussi convaincus de se dire Ah bah tiens, tout qu'on fait, ils parlent de nous, euh, et c'est comme si c'était moi qui jouais mon propre rôle. Et ça, ça, ça, ça c'était plus qu'émouvant. Pour certains, ça a remué, ça a remis en cause pas mal de choses. C'était une façon de, de faire du syndicalisme et d'avoir des instances représentatives qu'il soit autre chose que, ben, je rends un avis favorable ou défavorable, puis la, la boîte continue à faire son, son business sur notre dos. Quoi. Les CHSCT, c'était l'outil où on a pu démontrer euh, et inscrire dans le marbre, finalement, ce qui se passait et ça a alimenté, ça a alimenté la plainte. Euh, parce que beaucoup d'expertises de, des CHSCT ont alimenté le, le juge d'instruction. Donc il avait beaucoup de matière et c'est souvent ce qui manque hein, dans, dans les questions de harcèlement. Dès la fin des années 90 et puis surtout à partir de la période de début des années 2000, il y a des alertes qui remontent, que ce soit de, de CHSCT ou de médecins du travail. Ces alertes ne sont pas du tout écoutées, ne sont, sont pas entendues par la direction. De la part de ces grands groupes, Exposer la nature des risques psychosociaux et en exposer la gravité, c'est en même temps mettre en cause leur propre logique de fonctionnement, l'organisation du travail et le souci qui est derrière, celui d'une productivité accrue, d'une rentabilité nouvelle, etc. Donc, on refuse d'identifier les risques et ensuite, on refuse de les évaluer, c'est-à-dire d'en évaluer à la fois la gravité et la fréquence. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ne pouvaient pas ne pas savoir. Il y a des alertes très nombreuses pendant des années, préalablement, hein, préalablement à l'année des suicides, qui est essentiellement 2009. Alertes nombreuses pendant des années, et surtout émanant de, de, de multiples institutions ou, ou corps. Il y a des alertes qui émanent des salariés eux-mêmes, bien évidemment, mais il y a des alertes qui émanent des organisations syndicales, qui émanent des CHSCT. Il y a quand même 63 ou 64 expertises. Il y a un rapport du Sénat, il y a un rapport au niveau de l'Assemblée, il y a le, le, le DGT de l'époque, euh, comme Rexel, qui, euh, qui, qui intervient, le gouvernement lui demande des trucs. Y a, y a, mais très très vite, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus. Fin, à un moment donné, il y a eu un. un, un Je sais pas si on peut dire ça, il y a eu un effet de panique hein, au niveau du pouvoir, de, de, comme si euh, ça, ça allait révéler des situations qui étaient euh, explosives. Quoi. les médecins du travail qui demandent à un moment, mais. Qui, qui pointent le doigt sur le fait qu'il n'y a aucune prévention primaire, qu'on est, est dans une logique d'occultation de, de, de, des problèmes, etc. En une année, 5-6 médecins de l'entreprise, qui se partie du service de, de santé de l'entreprise, qui démissionnent avec des, des lettres, et des lettres accablantes. Sur, en gros, je n'ai pas le mo les moyens de faire mon travail, je, je, je sais qu y a, j'ai alerté sur la situation des, des salariés de, de France Télécom, parce que les suicides, tout ça, ça commençait à interpeller beaucoup de gens. Et puis, il y, a, il y a aussi, bien sûr, les corps de contrôle. Euh, ça peut être les contrôleurs euh, des CRAM, des caisses régionales d'assurance maladie. Enfin, maintenant, aujourd'hui, c'est CARSAT. Mais, et et c'est aussi, bien sûr, l'inspection du travail. À l'époque, ce contrôle a été initié, quand même prioritairement, par les inspecteurs du travail. Sylvie Catala, c'était elle l'inspectrice du siège. Elle, elle a pleinement pris les choses, mais on l'a alimentée. La plainte est issue de son signalement à elle. Lombard a dû quitter l'entreprise, c'est pas forcément. Et Bénès aussi, le, le cos-killer de France Télécom, a dû quitter l'entreprise, c'est pas vrai pour le DRH qui a été recasé dans une filiale. Bon, Alors après, il y a un autre débat, c'est le débat juridique. Là, il y a un procès, ce qui n'était pas du tout acquis. C'est quand même une victoire importante qu'on ait pu faire que notre plainte en 2010 soit enregistrée, ce qui n'était pas sûr, qu'il y ait un juge d'instruction qui a été nommé, qui a fait un travail remarquable pendant quatre ans. Là, on a un dossier assez volumineux. Et puis que maintenant, on arrive à une logique où il va y avoir un procès. Dans tout procès pénal, notamment enfin, sur les commissions d'infraction en droit du travail, l'élément intentionnel est important. Je précise juste que le harcèlement, lui, est une notion qui se trouve en droit pénal du travail, mais pas la mise en danger d'autrui. Je précise ça parce que euh, la mise en danger d'autrui, je sais qu'on a eu pas mal de difficultés sur des affaires analogues à le faire passer auprès des, des procureurs déjà et puis ensuite au, au niveau des, des magistrats eux-mêmes, enfin des, des, des juges. C'est une notion qui est assez difficile parce que l'intention délibérée est très fortement, très fortement requise dans ce type d'infraction. Mais justement, la notion de harcèlement cette conception plus collective du harcèlement, le harcèlement managérial ou institutionnel. Heureusement, cette, cette notion est apparue dans, au début des années 2010 et donc euh, permet aujourd'hui de poursuivre aussi sur cette base. La reconnaissance d'un harcèlement institutionnel en France serait un point de départ, un point d'appui quand même pour faire évoluer le, le droit du travail. Que La répétition de de ce qui s'est passé à France Télécom, ce qui s'est passé à Renault, ce qui s'est passé à, dans d'autres entreprises, hein, et dans la fonction publique, ne puisse pas se repasser. Ce procès, il a toute sa légitimité, parce qu'à un moment ou à un autre, il faut, je pense qu'il faut arriver à se dire, ben voilà, quand on parle comme ça, ça amène à cette situation, et donc il faut, ben, il faut prendre les mesures qui, qui protègent. Ça, c'est pas fait. Le meilleur moyen de faire entendre la prévention à un employeur, c'est ce qu'il risque si ça se passe mal. Rien que le fait que le procès euh, soit, euh, se tienne euh, montre qu'il euh, voilà, y, y a des choses et il y a des limites et il y a un respect à avoir pour le personnel. Je pense qu'effectivement le fait que ce type de situation puisse mener à la fois l'entreprise entre personnes morales et les dirigeants de l'époque qui ont leurs responsabilités personnelles, individuelles dans l'affaire, euh, qu'il a un procès, ça montre qu'il n'y a pas d'impunité. que euh, vous pouvez être euh, super manager, euh, tueur de coups, etc., avoir fait euh, plein plein, de, plein de, de super écoles de commerce. Si vous mettez en place des stratégies qui font souffrir euh, les gens qui travaillent dans, dans l'entreprise que vous dirigez, ça a des conséquences et vous pouvez en, à un moment donné être, euh, être amené à rendre des comptes. On est bon, on est bon <rire> Celle-là aussi, elle va passer comme une lettre à la poste. À la poste Vous voulez dire... Euh avant qu'elle soit privatisée. On n'a pas cherché à être universel, nous, en fait. La privatisation de France Télécom fait écho à toutes les privatisations qu'on suivit et à ce qui se joue dans les grandes entreprises. Donc, c'est universel, mais parce que la réalité l'était. Ce n'est pas un accident, France Télécom. Enfin, c'est une volonté politique, c'est une volonté mmh. économique qui est à l'œuvre euh, à travers France Télécom, mais comme elle est à l'œuvre euh, dans toutes les entreprises du CAC 40, et dans la libéralisation à outrance, euh, dans la financiarisation du capital. Et dans la privatisation de tous les services et dans... publics. Et dans la privatisation des services publics. France Télécom, c'est uni... universel parce que euh, ça n'est pas du tout un cas isolé. C'est un management qui se veut comme ça, qui se pense comme ça. Mais disons qu'un service n'est plus restructuré, il est impacté.